Okay. Déjà, félicitations pour le match, pour votre prestation. Comment expliquez-vous cette défaite On n'a pas cru au début du premier temps. Donc on a laissé y aller et puis bon, il n'y avait pas vraiment de motivation dans le premier carton. temps. Et ceux-là, on a payé ça très cher. Elles ont seulement marqué dans la raquette et joué avec les grandes. Donc ça nous a appris des leçons et pu essayer de travailler ce point-là. Pour moi, les... c'est un peu ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu un problème de concentration Ouais, tu as eu un gros problème de concentration. Je peux dire dans le premier carton temps encore. Il y a eu un problème de concentration et après, on a vu qu'on pouvait. Au deuxième carton, a, on a donné le meilleur, chacune a donné l'énergie qu'elle avait. Au troisième carton, c'était encore plus motivé. La compatibilité entre les filles. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer le coach Nelito En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir parce que j'ai appris encore. J'ai tiré une leçon parce que je ne me voyais pas en train de donner le meilleur de moi. Vu qu'il y avait nos grandes soeurs qui nous encourageaient de gauche à droite. Que pensez-vous des soeurs Pouillaté je pense que les deux sœurs sont vraiment solidaires. Elles sont toujours là, présentes, courageuses. Elles combattent, elles donnent le meilleur d'elles. Et puis surtout Kani, c'est la meilleure. En tout cas, je lui tiens mon chapeau. Non merci aux deux sœurs Kouyaté. Ok, un mot pour les supporters. D'abord, je dis merci aux supporters qui ont cru en on nous jusqu'à ce point-là. On a toujours besoin de votre soutien. On va jouer la 7e place, 8e place, ce n'est pas encore terminé. On a besoin de vos prières et tout, tout. Et on ne va pas baisser les mains. Et puis je sais qu'on va y arriver de gagner ce match de demain là. Je sais, inch'allah on va y arriver. On a besoin de vos soutiens, vos soutiens, pas des injures de gauche à droite, non. On a déjà des coachs ici. On a besoin juste de votre soutien. C'est une année, on apprend encore. Dans deux ans encore, on va se voir.